ça a été créé en 2007 et notre activité principale c'est la tuyauterie industrielle et la canalisation pour le domaine du pétrole et du gaz. On avait une problématique quand on a démarré le programme, c'est qu'on était très dépendant d'un client. Ça pouvait nous mettre en difficulté parce que du coup, voilà, si jamais on avait le flux des commandes qui était arrêté, on pouvait être en difficulté. L'accélérateur Dynamique Plus, c'est un programme de 12 mois. Il existe bah, en fait depuis 2007 euh, sur la région des Pays de la Loire. Il y a déjà plus de 1500 entreprises qui ont fait le programme. Dynamique qui consiste en l'accompagnement des entreprises du territoire. Nous, l'axe de travail principal, c'était la performance commerciale. Donc on a vraiment travaillé sur le potentiel de notre marché, comment on le définit ou redéfinit analyser toute la partie politique, économique, sociale, environnementale qui tourne autour de nos métiers. Et en fonction de ça, on a été ciblé des typologies de clients puis des clients pour aller leur vendre une nouvelle offre. Il y a plusieurs phases dans le dispositif. Une première phase de diagnostic, un expert CCI qui vient, qui fait un 360, afin d'identifier les problématiques, puisque dynamique, c'est plusieurs thématiques. Performance interne, performance commerciale, marketing, transmission, c'est vraiment au regard de l'entreprise. Et à partir de ce moment-là, un consultant extérieur est identifié, qui va accompagner à domicile, l'entreprise dix jours et demi d'accompagnement sur la période des 10 mois. Mais dynamique c'est pas que de l'individuel au sein de l'entreprise, c'est aussi du collectif puisqu'il y a du temps inter-entreprise tous les mois, les pilotes des groupes dynamiques se rassemblent et travaillent ensemble. On a aussi eu accès à un catalogue de formation qui a permis en fait par typologie de métier ou action qu'on aurait souhaité faire accompagner certaines personnes de l'entreprise. Il y a 20 jours homme formation qui permettent à l'ensemble des équipes de l'entreprise de faire de l'amélioration continue et de monter en compétences. Associé à ça, il y a aussi la possibilité d'avoir un accompagnement RH de 4 jours. Et pour les entreprises au-delà de 5 millions de chiffres d'affaires, un accompagnement BPI dans le cadre de dynamique Accélérateur. Les résultats en fait, euh, si on parle du, de la base, c'était qu'on avait un taux de dépendance de 90% avec un donneur d'ordre national et aujourd'hui, on, euh, on a un portefeuille équilibré puisqu'on n'a pas de clients où on est dépendant à plus de 30%. Et ça nous a fait passer sur l'intervalle 2017 à aujourd'hui de 4,5 millions de chiffre d'affaires à peu près 7,5 millions pour cette année. Il y a un plan d'action qui est défini dès le départ avec le consultant. L'objectif, ce n'est pas de mener toutes les actions, c'est plutôt que l'entreprise dispose d'un plan d'action pour 5 ans, mais de faire un choix afin que, sur la période du programme, il y ait déjà la mesure des résultats. C'est une démarche qui n'est pas facile à, à amener dans l'entreprise, parce qu'elle a tendance à faire bouger les lignes. Des choses que l'on est mises en place aussi, en tant que dirigeant, et des fois, euh, il ouais, faut se regarder aussi. 96% des, des entreprises atteignent les 3 ou 4 objectifs qu'ils se sont données sur la période du programme dynamique. J'ai souhaité continuer après sur une autre société parce que j'ai vu les bénéfices et d'avoir une personne comme ça qui a un œil extérieur qui vient régulièrement dans l'entreprise, c'est voilà, très intéressant.